Pour adapter un texte sur plusieurs lignes dans la même cellule, nous faisons un clic droit. Nous allons dans formater les cellules et donc là il y a plusieurs onglets. Nous allons dans alignement et nous sélectionnons renvoi à la ligne automatique.